Bonjour, c'est Laurence de Cancer Butterfly Warrior. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles. C'est surtout, avant tout, pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Voilà, ça fait longtemps que je voulais revenir communiquer euh, avec vous. Et euh, voilà, avant tout, je vous souhaite. Euh, du courage, la pleine santé, de l'énergie, de l'enthousiasme, beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments avec vos proches euh, et surtout de vous sentir de plus en plus en paix avec vous-même et enfin surtout d'être totalement rassuré, quelle que soit la situation que vous traversez, que ce soit une situation en ce moment de, de travail, de santé, de maladie ou d'inquiétude sur l'avenir, surtout je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.